Trois ans après la sortie des AudioFuse, Arturia présente aujourd'hui MiniFuse. C'est une carte qui va être très simple à manipuler, un bouton, une fonction, et qui bénéficie d'une offre logicielle absolument incroyable. Donc si je regarde de près cette jolie petite carte, en plus d'être jolie, compacte, robuste, je dispose de deux pré combo, bien sûr. Hein, je vais pouvoir brancher mon micro, également mes synthés. Ici, je vais pouvoir switcher si je bascule sur une guitare. J'ai une réelle alimentation fantôme de 48 volts, c'est pas du 16 volts. Bien sûr ici mon master, le contrôle du volume du casque qui est totalement indépendant du master, ça c'est très appréciable, et également ici une balance entre le son direct, le câblage hardware qui me permet d'écouter mon retour sans aucune latence, et aller côté à travers le dos de mon ordinateur pour voir les effets, entendre les autres instruments, etc. Si je passe de l'autre côté, regardez, c'est quand même bien rempli. J'ai ici un port USB-C. En fait, je communique en USB 2, mais c'est un connecteur USB-C qui permet une connexion beaucoup plus solide que du micro USB, comme par le passé. J'ai un port USB qui va me permettre de brancher une clé ou un autre périphérique tant qu'il ne consomme pas trop d'énergie. Et à ce prix-là, puisque je suis sur une carte, je vous l'ai pas dit, mais à moins de 150 euros, j'ai deux réelles prises MIDI en DIN 5 qui sont ici avec un MIDI IN, un MIDI OUT et bien sûr ma sortie stéréo. Et comme je tiens ma carte et que j'ai pas envie de me la faire voler, j'ai même un port anti-vol de type Kensington qui est ici. L'offre logicielle est absolument incroyable puisque si vous êtes claviériste, vous allez bénéficier d'Analog Lab Intro. Si vous êtes chanteur, vous allez disposer de reverb et de delay venant de la FX Collection, comme la RE 201 pour la Chambre d'écho, comme la Reverb MT Plate. Vous voulez du chorus, vous avez le chorus du Juno 6. Qui va être intégré. Si maintenant vous êtes guitariste, et là on sort d'Arturia, mais Arturia a signé des gros deals avec d'autres sociétés, et vous allez avoir Guitarig 6LE qui est fourni avec la carte. Vous allez également avoir Splice avec un abonnement de trois mois gratuit. Alors Splice, si vous ne connaissez pas, c'est une énorme plateforme contenant des milliers et des milliers de, de samples, de boucles, etc. que vous allez pouvoir télécharger. Et même lorsque votre abonnement est terminé, tout ce que vous avez téléchargé reste dans votre ordinateur. Je garde le meilleur pour la fin, Autotune Unlimited. Oui, oui, vous avez bien entendu, Autotune Unlimited est fourni avec un abonnement gratuit de 3 mois avec votre MiniFuse. Je vous dis moins de 150 euros. Si vraiment vous avez un budget qui est serré, vous dites ah, j'aurais bien aimé, mais ça un, dépasse un tout petit peu mon budget, bonne nouvelle, car voici MiniFuse 1, la petite sœur qui aura juste une seule entrée, qui n'a pas de prise midi à l'arrière, c'est normal, il n'y a plus la place sur le châssis. C'est la même offre logicielle, ce sont les mêmes convertisseurs, ce sont les mêmes préambles, et là, je suis à moins de 100 euros. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ces interfaces en action grâce à Florian Brunet, Marie-Lucane et Jordan, qui nous ont concocté une, un joli petit morceau euh, entièrement enregistré sur une MiniFuse 2 avec uniquement les logiciels fournis avec la carte. I'm in the Avant de vous quitter, je tiens à remercier le Batiscaf, qui est ce studio nantais qui nous avait accueillis, rappelez-vous à l'époque, pour faire une vidéo avec l'AudioFuse 8 près et qui aujourd'hui nous accueillit, pour pouvoir enregistrer cette vidéo avec Marie-Lucane au clavier et au chant, Florian Brunet à la basse et Jordan à la guitare. Je vous remercie.